que pertinente parce que ça reste un outil qui gère du contenu voilà euh, donc le contenu c'est du blog c'est des pages c'est euh, des produits d'une boutique ça peut être euh, des produits immobiliers euh, des maisons des appartements ça peut être euh, des projets humanitaires enfin ça peut être plein de choses Alors on va donner quelques chiffres qui sont encore à prendre avec des pincettes parce que ça change tous les jours. Mais euh, dernièrement, WordPress était 25% des sites web dans le monde. Euh, sur ces sites-là, si on prend les CMS, euh, c'est so plus de 60% des CMS. Euh, donc c'est un, vraiment un monopole au autour de ça. Euh, automatique a racheter, euh, la solution WooCommerce qui permet de faire des sites E-commerce, donc c'est une extension qui se greffe sur WordPress et qui permet d'étendre WordPress pour faire de, du e-commerce, qui est la solution donc au commerce leader mondial aussi au niveau du, du e-commerce. Euh, en France, c'est différent. On a PrestaShop qui, est, qui, qui domine un peu le marché. Euh, et donc quand on regarde sur ces 60% de CMS, euh, le, celui qui arrive en deuxième de mémoire, c'est Joomla, qui représente une dizaine de des CMS. Et donc euh, aujourd'hui, il y a un gros écart en fait entre les CMS. Euh, ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais outils, euh, je pense que ce qui fait de la force de WordPress, c'est sa facilité à être pris en main par des novices et par des personnes qui ne sont pas forcément des développeurs, ça a aussi des travers parce il y a beaucoup de gens qui développent un peu n'importe comment dessus, donc euh, aujourd'hui on a un vrai besoin nous dans la communauté d'essayer de professionnaliser tout ça et de, euh, sans forcément rentrer dans la certification ou autre, mais de, de, de vraiment... Faire un peu le ménage là-dedans et dire qu'il y a des gens qui bricolent dans leur garage, mais maintenant il y a aussi des agences qui doivent monter en compétences et faire ça proprement, euh, comme le font Drupal ou Joomla ou, ou Zpublish ou autre Mais euh, voilà, on a besoin de la concurrence, c'est important parce qu'il faut qu'on se challenge. Et euh, WordPress n'est pas fait pour tout, il y a, chaque outil a ses avantages et ses inconvénients, et WordPress aussi. Alors, il n'y a pas vraiment de débat par rapport à la gouvernance mondiale. Automatique, derrière, gère, euh, ne enfin, gère pas vraiment directement WordPress, mais euh, l'utilise par son service WordPress.com, qui est euh, la plus grosse plateforme euh, gratuite de mise à disposition de blogs en fait, sur, le, sur le net. Ça représente des millions de sites. Euh, Automatique est fortement impliqué dans le développement du cœur. C'est vrai qu'ils encadrent ça, mais euh, WordPress reste un outil communautaire qui appartient à la communauté, et c'est pour ça qu'il y a aussi une fondation, la fondation WordPress qui est derrière, qui est le garant d'une certaine éthique, une certaine évangélisation autour de l'outil. On va dire que finalement, ça, c'est assez, euh, assez sain et puis on est assez aidé, en fait, pour euh, développer des communautés locales. Donc, euh, que ce soit pour les financements ou pour les outils mis à notre euh, disposition. Euh, là où il y a plus de débats, c'est plus sur la gouvernance locale. où je, En France, on manque aujourd'hui, même s'il y a des acteurs historiques, euh, la par exemple, l'association WordPress francophone, qui a été la première à, depuis une dizaine d'années, à évangéliser WordPress et à créer des événements et à essayer de fédérer les gens autour de ces solutions. Aujourd'hui, on manque d'un organisme fort, en fait, qui permette un peu comme la FIFA, on va dire, de donner des orientations et permettre de fédérer toutes ces micro-associations, groupes meet-up qui se créent un peu partout et d'avoir un peu un langage commun ou même des outils communs.